Décennies. Pour certains d'entre nous, notre aventure avec Alvéole, c'est près du tiers de notre vie. Comme toute jeunesse, on se sentait invincible. Optimiste de nature, on voulait changer le monde, partager notre passion et notre joie de vivre. Mais notre naïveté était notre plus grand atout. Créer des liens entre les abeilles et les urbains, c'est repousser bien des limites sans avoir peur de l'échec. L'adversité a allumé en nous le feu de l'audace, L'action l'a toujours emporté sur l'inertie. Mais avec le temps, notre jeune pousse a gagné en maturité et en expérience. Aujourd'hui, on travaille aussi intensément, en innovant, en échouant parfois, mais on se relève toujours en essuyant la sueur sur notre front avec la certitude d'être à la racine du changement. Depuis nos bureaux jusqu'à nos entrepôts, des toits de gravier jusqu'aux ruchers, Alvéole bourdonne toujours de vie et construit des ponts entre la nature et la ville. Depuis dix ans, on sème inspiration, curiosité et merveillement. On initie réflexion, conversation et changement. On redonne vie à des espaces inutilisés, les faisant passer d'oubliés à animés, d'improductifs à interactifs. On voit le monde avec les yeux d'une abeille, sans frontières ni limites. Et on partage une vision commune, celle d'un monde où les villes sont des oasis pour les abeilles. Merci d'être vous aussi à la racine du changement. Ensemble, cultivons des villes plus vertes, plus fleuries et plus résilientes.